bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui laisse moi quelques minutes pour aborder un sujet particulièrement sensible évidemment tu l'as vu dans le titre de cette vidéo c'est celui de pleurer en conduite alors il n'y a pas de moquerie à avoir parce qu'il faut se dire tout simplement que dans la vie il n'y a pas de plus fort et que tout le monde peut se retrouver à un moment donné dans des situations complexes qui peuvent nous amener à avoir pas mal d'émotions avant de rentrer dans le vif du sujet j'aimerais juste te rappeler quelque chose qui me semble important c'est que depuis quelques semaines maintenant je suis aussi sur TikTok. tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo et j'aime beaucoup aussi ce format vidéo parce qu'il me permet de répondre à des questions en moins d'une minute évidemment ce réseau sera pas aussi développé que cette chaîne youtube mais ça permet aussi d'interagir un peu plus facilement avec des questions qu'on se pose tous les jours pour revenir au sujet principal de cette vidéo ça me semblait vraiment important de travailler un petit peu ce sujet avec toi parce que ça fait maintenant plus de 12 ans que je fais ce boulot et des élèves laisse moi te dire honnêtement que j'en ai vu un paquet il y a quelque chose de plutôt dommage dans la formation auto école c'est qu'à aucun moment donné on ne parle de psychologie alors on peut apprendre des tas de choses mais le rapport humain c'est pour moi ce qui a le plus important et laisse moi te dire que c'est pas toujours le plus facile peut-être que ça t'est déjà arrivé mais l'émotion en conduite elle est forcément présente toi qui as poussé la porte d'une auto école aujourd'hui tu passes peut-être pas le permis par plaisir j'ai envie de te dire, tu peux peut-être passer le permis de conduire, tout simplement parce que quelque part, tu as un enjeu, tu as aussi une pression sociale. Il y a quelques années, dans les livrets de conduite, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup, et aujourd'hui qui a complètement disparu, c'est qu'on avait une courbe de progression. Et en fait, souvent les élèves pensent que la progression, c'est tout simplement partir du bas, vers le haut, mais en fait, c'est absolument pas ça. Si jamais demain tu décides de faire, par exemple, et d'apprendre la musculation, si demain tu veux perdre du poids, si demain, par exemple, tu vas apprendre le piano ou le violon, ta progression ne va pas être que constante. À un moment donné, et notamment au début, tu vas apprendre pas mal de choses, beaucoup de choses d'ailleurs, surtout si tu démarres de zéro. Et à un moment donné, tu vas avoir une longue traversée du désert. Tu vas bugger sur des choses où d'habitude tu es plutôt à l'aise. Et à un moment donné en conduite, bah, c'est tout à fait normal, hein, comme dans les formations dont je viens de te parler. Quand on résiste un tout petit peu plus, qu'on reste concentré et surtout qu'on analyse ce qui est en train de se passer, bizarrement, à un moment donné, ça remonte. Et cette phase-là, qui est plutôt plate, ce que moi j'appelle la traversée du désert, à un moment donné, elle est nécessaire. Finalement, la progression dans l'auto-école, c'est exactement la même chose que dans la vie. Est-ce que tu es toujours de bonne humeur? Est-ce que, par exemple, tu as toujours de bonnes journées? Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas des coups moraux, des événements beaucoup plus durs et douloureux dans la vie de tous les jours? Ben là, finalement, c'est exactement la même chose. Ce qu'il est important aussi de se rappeler, c'est que le contenu de la formation, il est plutôt riche. Au début, on vous a dit qu'en 20 heures de conduite, il était parfois possible de passer le permis de conduire, ce qui est vrai. Mais attention aussi à se rappeler que ceux qui passent le permis en 20 heures, très souvent, ils ont quand même à la fois déjà conduit bah, parfois des voitures, des tracteurs, peut-être même des motos. Et en fait, ils ont vraiment des notions sur la mécanique de la voiture. Ça veut dire qu'on enlève quand même une partie importante du travail. Donc en leçon de conduite, il est tout à fait normal, rassure-toi parfois, d'être stressé. C'est tout à fait normal parfois d'avoir la pression c'est tout à fait normal, parfois aussi, d'être angoissé. Tu vois, si la semaine dernière, par exemple, j'ai eu un refus de priorité dans un rond-point où je pensais que j'avais le temps d'y aller et finalement la voiture arrivait vite, le moniteur a dû freiner à ma place, bah, c'est pas grave. On est en formation. Je suis là pour apprendre. Le moniteur, il freine, c'est son métier. Derrière, il faut juste se dire, d'accord, je viens de comprendre ce qui s'est passé. C'est pour ça que les bilans pédagogiques à la fin de la leçon de conduite sont hyper importants pour savoir prendre la température, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé de positif? Qu'est-ce qui s'est passé de négatif? qu'est ce que je peux apporter derrière pour améliorer justement et plus que ça arrive et il est tout à fait normal aussi de rencontrer des difficultés une amie à moi fait une formation pour devenir secrétaire comptable on lui demande 9 mois de formation et je crois de mémoire que c'est un peu plus de 500 heures de formation nous on est en train de nous dire que en 20 heures de formation on on peut être capable à un moment donné de maîtriser une voiture, mais aussi savoir manœuvrer, gérer toutes les situations de conduite, gérer ses erreurs et aussi gérer celles des autres. La plupart du temps, on arrive quand même à avoir 30-35 heures de formation et il n'y a pas à culpabiliser de ça, c'est normal. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu as moins de 30-35 heures et tu as eu ton permis, ah bah toutes mes félicitations, c'est très très bien. Maintenant, et c'est là aussi où je veux attirer ton attention, c'est justement ça. Attention à ne pas te comparer. Aujourd'hui, on est dans une société où j'ai une voiture... Mon voisin, il en aura peut-être une plus grande. J'ai une maison avec cinq pièces. Mon voisin, il aura peut-être une maison avec un château. Fais extrêmement attention à ça. Il est normal dans la vie de vouloir de temps en temps être dans la comparaison. Mais finalement, la formation, elle est propre à chacun. La progression aussi. Tu sais, les réseaux, et je suis moi-même régulièrement dessus, ça peut vite amener à complexer. Quand on regarde quelqu'un qui est tout le temps en voyage, quelqu'un qui a des super motos, quelqu'un qui va être hyper bien foutu par exemple, on aura tendance indirectement à se comparer à lui. Tout toutes ces choses-là, elles existent, mais il faut se dire à un moment donné que c'est que un fragment de leur vie. Tu sais, si aujourd'hui, tu as ton permis et que tu as fait 25 sur 31, si ton voisin, il a fait 28 sur 31, tu peux tout à fait être fier et heureux pour lui. Il n'y a aucun souci, mais ça ne veut pas dire, rappelle-toi, que parce qu'il fait plus en termes de score, il est meilleur que toi. Ça va dépendre de l'exigence de l'inspecteur, ça va dépendre du lieu là où il passe l'examen, ça va dépendre aussi de ses capacités à gérer ses émotions. Ensuite, j'entends bien aussi que la formation coûte de l'argent. On aura du mal à se voiler la face là-dessus. Ce qu'il faut se dire, c'est que la financier est important. Là aussi, ça va rajouter de la pression derrière tout ça. Si je loupe, il va falloir que je repaye des heures. Si je loupe, je vais devoir réattendre encore longtemps. Attention aussi, à un moment donné, à te faire confiance et à essayer en tout cas au mieux de gérer ces situations-là. On aura tendance aussi à penser aux conséquences en cas d'échec. À un moment donné, si jamais tu as envie de pleurer, par exemple, en leçon de conduite, je voudrais que tu saches que c'est tout à fait normal. N'hésite pas à en discuter avec ton moniteur. Tu sais, ton moniteur, c'est avant tout aussi un conducteur qui a été à ta place. C'est aussi quelqu'un qui a besoin d'avoir du dialogue. Dans ma vie d'enseignant, j'ai rencontré, comme je te disais au début de la vidéo, des centaines d'élèves, et on est sans doute, eux comme moi, passés dans toutes les émotions. Quand un élève loupe et qu'il a envie de pleurer, c'est normal. Quand moi, par exemple, je prends un 0 sur 5 en permis, je ne vais pas te cacher que ça me laisse aussi indifférent. Est-ce que je peux changer la situation Je crois pas. Est-ce que je peux gérer, par exemple, mes émotions par rapport à la situation Là, je crois quand même que je peux faire quelque chose. Les élèves auxquels je n'ai pu apporter aucune solution dans ma vie, parce que malheureusement, il y en a eu deux ou trois quand même, bah tout simplement, c'est parce que je n'avais pas réussi à entretenir le dialogue. J'ai eu des élèves qui ont pleuré, j'ai eu des élèves qui n'ont pas réussi à me dire ce qu'ils avaient dans la tête, ce qu'ils pensaient. Je leur ai même dit que si c'était moi le problème, je pouvais le comprendre et on trouverait la solution de mettre quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais pourquoi je te dis ça Que c'est important à un moment donné que tu saches que si tu as besoin de parler à ton moniteur, fais-le. Je te parle de ça aussi parce qu'il y a quelques semaines j'ai reçu un message avec une élève qui me disait est-ce que c'est normal que mon moniteur me hurle dessus Alors attention à comprendre quelque chose. C'est qu'un moniteur qui passe ses nerfs sur vous parce que son fils a pleuré toute la nuit ou que sa femme a trouvé un amant non, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné il ne soit pas en colère contre vous vous n'êtes pas là pour ça, vous payez une formation le professionnel doit rester professionnel ce que j'ai envie de te dire là c'est que à un moment donné il faut quand même faire attention aussi à la sévérité du moniteur. Est-ce que le moniteur d'auto-école est méchant avec moi, ou est-ce qu'il est Exigeant. Tu sais, je ne pense pas être un, un moniteur parfaitement gentil. Je pense que je vais faire de mon mieux, il n'y a pas de problème, mais je pense aussi que je reste quelqu'un de très exigeant. Je ne me suis jamais senti méchant avec un élève loin de là, mais j'ai toujours été très exigeant. Pourquoi Parce que j'ai envie que mes élèves progressent, mes élèves me payent, mes élèves me font confiance et j'ai envie d'entretenir cette relation-là. Donc à toi de faire la différence, est-ce que ton moniteur est là pour te hurler dessus, te rabaisser et à ce moment-là, tu ne peux pas l'accepter Ou est-ce que ton moniteur est là à un moment donné pour te botter les fesses et te de sortir les doigts de là où tu sais et essayer de te faire avancer. C'est très important de distinguer les deux. Et puis, par rapport à ça, en termes de solution, j'ai envie de te dire 1. De discuter avec ton enseignant, c'est hyper important. 2. De savoir aussi te situer dans la formation. C'est bien normal de ne pas attaquer les créneaux si tu as 3 heures de conduite, par exemple. Là, il faut savoir aussi, à un moment donné, se situer dans la formation. N'oublie pas que tu as quatre grandes compétences à toi de te situer. On va pas t'envoyer la première leçon sur autoroute, par exemple. Il faut un minimum de logique aussi. Et puis attention aussi à travailler les compétences. Tu sais, à un moment donné, ça servira pas à grand-chose d'avoir des leçons de conduite, des leçons de conduite, sans savoir où est-ce que tu es dans la formation, mais surtout sans savoir qu'est-ce qui va chez toi dans ta conduite et qu'est-ce qui ne va pas. Si à un moment, on te dit « Tiens, par exemple, Karim, tu as besoin de 10 heures supplémentaires. » D'accord, mais il faut que derrière, ça soit justifié. Tu as besoin de 10 heures de plus parce qu'aujourd'hui, tes placements, ben, ce n'est pas encore ça. Tu as tendance à négliger parfois les angles morts. Et sache qu'à côté de toi, si jamais il y a du monde, ça va devenir vite dangereux. Et puis on n'est pas encore à la fin de la formation, il nous reste à voir les rangements en créneaux et à améliorer un petit peu tes rangements en bataille. Voilà pourquoi par exemple tu as besoin de 10 heures supplémentaires. Si maintenant je suis ton moniteur et que je te dis tu as besoin de 10 heures de plus point, évidemment tu vas arriver là, tu vas plus savoir quoi travailler, tu vas être complètement perdu et évidemment là, tu vas te dire il est en train de m'escroquer. Tout ça pour dire que si un jour tu as envie de pleurer en conduite ou que tu as déjà pleuré en conduite eh bien accepte ces émotions là parce que finalement on est des êtres humains avec leur force et avec leur faiblesse. Alors attention, je suis pas en train de dire que pleurer c'est être faible en conduite parce que à chaque fois qu'un élève s'est mis à pleurer à côté de moi, je peux vous assurer que quand il est revenu conduire la fois d'après, son niveau avait été considérablement amélioré parce qu'il avait digéré tout ce qu'on s'était dit et il y avait eu quelque part un déclic, une prise de conscience. Donc on dialogue avec son moniteur, on se situe dans la formation et on essaye aussi de trouver des solutions aux compétences qui ne sont pas encore maîtrisées. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, j'en serais ravi. Marque-moi en commentaire si jamais tu as déjà eu de fortes émotions en leçon de conduite. Explique-moi pourquoi. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. A plus les gens.